Nous allons voir ici comment établir les formules de Newton concernant le, le grandissement et, et euh, la relation de conjugaison. Euh, ce sont des formules avec origine au foyer. Donc, euh, Nous allons nous servir de la construction classique, de l'image d'un objet réel par une lentille convergente. On a utilisé les points projetés orthogonaux de B et B', que nous avons notés H et H'. Voilà. On va utiliser le théorème de Thalès. Donc, dans les triangles BAF et OH'F, on peut utiliser le théorème de Thalès donc la formule de grandissement classique c'est gamma égale a'b' sur ab a' B étant égal à OH', a oh prime a'b' étant égal à oh donc sur ab et le théorème de Thalès nous dit que donc, oh sur ab c'est égal à fo sur fa il faut bien vérifier que les grandeurs au numérateur et au dénominateur sont de signes contraires donc oh vers le bas ab vers le haut FO vers la droite et FA vers la gauche, donc tout va bien au niveau des signes. Donc voici une première relation de grandissement et, euh, par rapport donc, à la position de l'objet. On va euh, toujours utiliser la même construction, cette fois-ci on va travailler dans les triangles HOF' euh, et puis F'A'B'. Donc de la même manière, gamma égale A'B' sur AB, c'est égal à A'B' sur OH, puisque AB est... Et de même taille que OH, dans le même sens. Et le théorème de Thalès nous dit que c'est F'A' sur F'O. Voilà, une deuxième relation euh, de grandissement Donc pour euh, les formules de Newton. Et donc on va combiner ces deux euh, formules, et donc si on un, un effectue un produit en croix, on obtient la relation de Newton de conjugaison, qui est donc F'A' fois FA, c'est égal à F'O fois FO, est égal à moins F' carré.